Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est parti pour un nouveau tour de magie Avec des cartes, un portefeuille et un morceau de, un bout de papier Donc on sort notre, euh, je baille ces rouge Comme vous le voyez, euh, je, vais je vais mélanger Voilà Donc vous êtes bien d'accord, je mélange Très bien le jeu voilà donc très bien donc là sur ce papier bah j'ai rien écrit j'ai rien écrit d'accord vous pouvez constater je n'ai rien écrit nada très bien. donc voilà ce papier je vais le mettre dans ce portefeuille je vais le fermer. Je vais le plier. Je vais le plier comme ça. Je vais le fermer et je vais le, le mettre dans ce portefeuille comme ceci. En sécurité. À l'abri de, de toute manipulation. Donc là, si le spectateur le désire, le magicien peut remélanger. Donc ensuite... Le spectateur va couper le jeu. Comme ceci. Donc, voilà. Donc là, forcément, le, le spectateur est tombé sur une carte. Cette carte, c'était le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle. Très bien. Alors. Euh, Rappelez-vous que l'on a mis un petit papier où il n'y avait rien écrit dessus. D'accord et bien là, si je fais 9 fois, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a toujours votre bout de papier. Mais cette fois-ci, quelque chose est écrit dessus. Et c'est écrit le 9 de trèfle. Voilà. Voilà, c'est terminé pour euh, ce magnifique tour de magie. Euh, N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et voilà, donc euh, salut, allez, à bientôt.